Argent, une troncheur, trop grand, la vie n'a pas le prix. Argent, une troncheur, trop grand, la vie n'a pas le prix. Imaginez un peu, je, je suis là, je ramasse une boîte de coco, et là, on se met coco. Et lui me tire dans moi sur mon coco sinon je se Et ne est Vas-y, T'en vas oh. Et là, je ressors. Et c'est une banane. <rire> Et je le vise, et je vois un personnage au plus grand public qui mange la banane. <rires> <rire> bon. ouais. L'argent que je, je, que je gagne un peu pour le théâtre, c'est mieux que rien. Voilà. C'est que ça ça fait monter le moral. Ouais. Alors Pour moi, euh, c'est bon, pas le beurre, mais il contribue quand même. Il hein. faut être logique. Là, c'est la première fois qu'on va avoir. Euh, c'est pas grand-chose, 10 euros, mais c'est quelque chose qui représente qui assez pour nous. Une euh, exigne. Un geste. Un geste à dire oh, qu'il voit qu'on a bien joué, qu'on s'est accroché. Aussi les applaudissements là. après une scène de théâtre, je pense que c'est important aussi. Ça, ça nous réchauffe le cœur. Ce que nous apporte le théâtre, ça nous apporte une réflexion, une... Euh, une conscience de l'esprit, les mouvements, les placements, les gestes, les gestes, voilà. gestes et tout ça voilà. Si que les gens que tu joues bien un truc comme ça, ils disent tiens celui-là quand ils te voyent dehors, putain t'as bien joué, euh, c'est que tu gagnes des bons points. C'est moi, c'est pas l'argent qui c'est pas l'argent qui m'intéresse. On, On le fait. pour le, pour le plaisir, pour le public. C'est surtout la, ce qu'on qu recherche nous, personnellement, c'est la reconnaissance auprès des gens. En nous on recherche Ils reconnaissent que quand ils nous voyaient des fois en dehors, il y en a un qui m'a vu une fois, il m'a dit « tu fais pas du théâtre ?» Moi, bon, j'ai dit oui, mais il ne m'a pas trouvé que j'étais pareil. Parce que dans ma, dans ma société, je ne le montre pas, voilà. Il faut, il faut rester soi-même, voilà. Il faut bien jouer son rôle. Euh, ce qu'il disait M. Phare, c'est Monsieur. Il nous fait des, des spectacles, il, il, nous fait, il nous écrit des spectacles et des rôles. C'est-à-dire, il nous donne des rôles, nous on doit apprendre à jouer avec ce rôle qu'il nous donne. À le connaître par cœur. Ouais. Parfois c'est difficile, il faut, je... faut s'y accrocher. Donc c'est un travail, quoi. Un travail. Je me débrouille très bien savoir calculer et tout. Donc ce c'est pas, pas une importance vitale, l'argent. Moi, je, je suis en appartement protégé. Donc, euh, je, je, je, l'argent, c'est le, le foyer qui le donne. De, tous les mois, il nous donne une certaine somme. Il faut qu'on achète à manger. Est-ce euh, qu'ils vont manger avec ça Et c'est vous qui gérez Vous achetez des C'est difficile. On se plus plus gère... C'est euh, difficile Oh non. Non, c'est-à-dire que le, le foyer nous donne euh, tous les mois une certaine somme qui nous prenne sur notre pension. Et... Ah ben, suite à ça, euh, on se débrouille. Est cool. ouais. Et est-ce que, parmi vous, il y a qui, qui travaille Quelqu'un travaille quoi Moi, je travaille aux... à l'État de Rio mignan moi oh, pareil. Moi, je suis, la retraite. Je, suis à... je suis à la retraite, moi. Depuis le 1er avril, le 1er avril, bon, je profite. <rire> <rire> Et profiter, comment eh bien en faisant la. la je, je fais la pétanque, je fais la piscine, je me théâtre, je vais. voilà. Moi je m'en fiche. Je débattre quand je veux. je ne a pas moi. Je, des fois j'ai commis de fois je vais prendre. Quand j'ai envie de prendre l'argent, je vais le retirer. Si j'ai envie, je ne tire pas. Ça nous aussi l'argent, mais. On sait souvent ce que le client donne sur chaque chantier. Et. Mais par contre, euh, c'est ce, ce nouveau t Moi, la recherche, c'est important. Chaque semaine, je retire euh, pas plus que 20 euros. Et je le gâte sur moi. Qu'est-ce que t'en fais avec Ben, j'achète de tout, de, de tout. J'achète des choses. J'ai une copine, mais je peux pas... Je suis seul, moi, je peux pas... Parce que j'ai payé mes bras, mais... suis là, Je suis là, j'suis... et voilà. Comme j'ai une tutelle, il hein, me de l'argent. Euh, voilà, enfin... Euh, tu t'en occupes pas, J'ai des bons achats, j'ai des bonnes gènes, c'est ce qu'il me faut de hein. l'argent. L'argent, euh, pour moi, c'est acheter des trucs de valeur des années 80, 90, faire des brocantes, des trucs comme ça. J'adore tout ce qui est des trucs anciens, pas des trucs de maintenant. C'est pas mon style. C'est des trucs des années 80, 90, 70. Mais j'ai pas mal de choses, quand même, de, de l'époque, quand même. Et ça, c'est des trucs de valeur que j'aimerais bien garder. Voilà. Parce que plus tard, moi, ce qui m'intéresserait, c'est aller dans les, dans, dans, les, dans les brocantes, vendre des choses qui ont de la valeur.